La la mouru, sur, la beuta, parpailu, sur la candela et la mouru, sur la béota L'Ouparpaillon, sur si la candé, la et l'amour, sur la béota le parpaillon, si brûle la c'est l'amour la liberta le parpaillon, si brûle la c'est l'amour la liberté, le parpaillon, si sur la candela et la et l'amour belta l'eau parpaillons sur la candela et l'amour sur la belta l'eau si s'y brûlent la liala c'est l'amour la liberté le parpaillons s'y brûle.